Depuis que je suis enfant, on me répète que je suis spéciale. Pas spéciale dans le sens trop cool, mais plutôt une façon qu'a ma mère de me décrire pour ne pas dire bizarre, émotive, et chiante. Et au lieu de se demander pourquoi un enfant est comme ça, on va se dire qu'on va le forcer à devenir comme les autres. Je suis née dans une famille où l'émotion n'existe pas, où on se plie aux règles et on se tait. Interdiction de chouiner, de pleurer, de râler. De se plaindre ou d'exprimer quelconque émotion. Pourtant, j'ai toujours été une mini-justicière. J'ai dû apprendre à m'exprimer avec mépris et colère. Ne jamais montrer que je suis quelqu'un de faible. Des fois en rigolant ou pas forcément, je dis à mes parents qu'ils ont réussi à façonner un monstre. Et ça là, c'est vos mots, à vous, les préjugés que vous avez sur moi. Aussi injuste, dur et faut qu'il soit, on m'a toujours souligné et pointé du doigt quand je faisais des vagues. Mais que ça soit vous ou même mes parents, ce que vous projetez sur moi, ce sont juste vos propres visions de la vie, non pas ma réalité. Est-ce que je ne supporte pas les gens qui sont en désaccord avec moi, ou c'est vous qui ne supportez pas que je ne partage pas la même vision que vous vous avez tout à fait le droit d'être en accord avec des sujets que je déconstruis, et je pense pas qu'on soit meilleur que quelqu'un à juger. Les... Alors, oui, nous sommes pas toujours ok, nous n'avons pas le même sac à dos de vie. Je comprends pas. J'ai beaucoup du mal à juger alors que vraiment il faut faire le, le, le ménage devant sa porte. Je pense honnêtement que le jugement c'est très lâche, et je pense pas être meilleur que quiconque en fait. Qu'importe notre religion, notre couleur de peau, nos handicaps ou autres, c'est trop trop facile de dire à quelqu'un quoi faire de sa vie. Et c'est ok. Vous prenez le chemin que vous voulez, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Yo. Je pense qu'il faut qu'on parle. En vrai, tout petit comme ça, je vous ai un poil menti. Comme ça, tout petit. Je euh, vous ai sollicité pour savoir vos préjugés sur moi, sur mon Instagram. Et sachez que vous irez Avec moi. ensemble. Ensemble. Genre, on fera des soirées et tout, mais dans l'enfer. En fait, je voulais vraiment vous parler des préjugés et de l'impact qu'ils ont sur les gens. Mais aussi et surtout, ce que les préjugés disent de vous-même. Oui, Aujourd'hui, toi, moi, on fait un même travail commun C'est-à-dire qu'on met l'ego ici, l'émotionnel là Et on descend du poney C'est une vidéo qui me coûte à faire Puisque euh, vous m'avez en... Bref <rire> Et personnellement, je vous avoue que ce, ce fut la pire idée que j'ai eue depuis un petit moment J'ai posé les questions Enfin, j'ai mis cette petite boîte à préjugés sur Instagram euh, Pendant mon, mon burn-out Au passage, j'ai fait un podcast sur mon burn-out Il sera sûrement sorti quand je sortirai cette vidéo N'hésitez pas à aller l'écouter Je pense que vous allez voir une facette de moi que vous ne connaissez pas beaucoup, vu euh, bah, les préjugés. <rire> Bref, pourquoi euh, j'ai voulu m'infliger ça Alors, déjà, tout d'abord parce que bah, je me doutais pas de l'impact que ça aurait à ce moment précis, et aussi parce que je suis quelqu'un d'un peu étrange. J'adore me confronter aux gens et à ce genre de choses, à mes propres contradictions, et j'adore me justifier. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup qui se disent, mais pourquoi se justifier Ça sert à rien, etc. Oui, mais pourquoi pas en fait Je sais que quoi que je dise, quoi que je fasse, euh, quoi qu'ils sorte de ma bouche, je vais prêcher des convertis. Est-ce que ça réellement changer un opinion que les gens ont de moi, ou un préjugé que les gens ont de moi. Non, parce que, encore une fois, le préjugé en dit plus sur soi-même que sur l'autre en face. Mais je trouve ça trop cool d'en parler, parce que le sujet des préjugés en général, je pense qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Les préjugés qui sont sur moi sont globalement faux, et en plus de ça, je les trouve très sexistes. Et je pense que c'est parce que les préjugés confrontent chacun d'entre nous à notre éducation, à notre façon de voir la vie, à notre bulle, et même à un système, à une société, de façon un peu plus large. Donc, en psychologie sociale, on retrouve trois boîtes qui s'enchaînent les unes dans les autres. Donc, on a ce qu'on appelle la catégorisation. Ensuite, on a les stéréotypes. Et ensuite, on a les préjugés. Donc, si on prend cette petite boîte de catégorisation, en fait, pour mieux comprendre ou connaître le monde, eh bien, on passe par cette petite boîte. C'est une activité de comparaison et de catégorisation. Ça va dans cette boîte, etc. C'est les petites boîtes dans votre tête. Est-ce que vous avez des petites boîtes dans votre tête Et quand vous me voyez, vous vous dites en premier, cette personne, elle a une tenue bizarre. Certes, mais c'est avant tout une femme. C'est déjà clairement foutu pour moi. Voilà. Parce que vous allez donc m'attribuer inconsciemment des stéréotypes associés à la catégorie des femmes. C'est quasi instantané, quasi automatique, et ça ne se contrôle pas. Et donc dans cette boîte, vous avez inclus la boîte numéro 2, donc les stéréotypes. Et en gros, les stéréotypes ont ce qu'on appelle une logique essentialiste. Cela consiste à expliquer ce que les gens font, leur attitude et leur comportement, par ce qu'ils sont, donc par essence. Par exemple, il euh, y a beaucoup de stéréotypes euh, racistes. Euh, on va se dire, ah bah cette personne elle vole bah, parce qu'elle est arabe. Stéréotype hyper euh, raciste qui, euh, inconsciemment, vu tout ce que disent les médias, etc. etc. on va le prendre. Ainsi de suite. Vous, vous voyez qu'il y a déjà un côté problématique. Je sais pas si on va le voir, le processus de catégorisation c'est ramener l'inconnu à du connu. Du coup on va faire un processus d'attribution, donc on va lui mettre des stéréotypes. Ok, bon elle porte une tenue un peu chelou, donc ça veut dire qu'elle va dire des trucs qui sont bêtes, peut pas dire des trucs rationnels si elle est habillée comme ça. Et donc là il y a un effet à l'eau qui joue. Si de l'extérieur je suis une femme féminine, grande, belle, mince, blanche, on va se dire ah oh là là, c'est une fille qui sera gentille, douce, etc. Et donc on va lui attribuer ces stéréotypes. Et puis souvent on se retrouve face à une personne qui n'est pas du tout ce qu'on après on est déçu, après on va chialer dans son lit, après on dit ouais tous les êtres humains sont des connards et puis c'est tout. Mais à la base parce que on a des catégorisations qui sont fausses. Et bref, quand je dis euh, je suis une femme c'est foutu, c'est parce que, en fait mon expression du genre bah, étant euh, une femme. Sauf que, bah, euh, mon être humain, c'est-à-dire ce que je suis en tant que être, et que vous connaissez via euh, YouTube et les réseaux sociaux, ne rentre pas forcément dans la boîte du stéréotype féminin. Du coup, je suis une femme qui est en révolution contre sa propre catégorie sociale, c'est chelou. Du coup, c'est un peu, genre, je me bats contre ma propre case. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, globalement, le préjugé est quant à lui une attitude défavorable envers une ou plusieurs personnes, en raison de leur appartenance à un groupe particulier. Donc, le préjugé serait plus individuel et normatif. Quand on voit ou quand vous voyez une personne dans la rue, ou n'importe, hein, quelqu'un que vous connaissez même bien, eh bien souvent vous voyez qu'un petit pourcentage de cette personne. Et tout le reste, ben, vous le fantasmez, vous l'idéalisez, vous mettez des effets à l'eau, vous le catégorisez, mais ce n'est pas souvent la réalité. Donc pour connaître quelqu'un, il ne faut pas seulement euh, le suivre, le voir, le rencontrer, discuter avec lui, même vos amis. Il y en a que vous connaissez très peu, même si vous pensez être ami avec, même votre famille, en fait. C'est pareil, c'est l'image image sociale, un masque social, qu'on donne aux gens, hein. les 20% de nous qu'on surexploite pour dire « Hey, regardez, je suis cool !» Évidemment, plus on va discuter, plus on va partager notre intimité, plus on va partager notre vie, notre éducation, vivre ensemble, rencontrer la famille, les parents, vivre avec la famille, les parents, etc. etc. plus il y a de chances que euh, vous descendez la mer et que vous voyez toute cette partie de l'iceberg et que vous compreniez des choses que vous ignoriez avant, et vous dites oh, « putain, mais si j'avais su en fait... » Je suis quand même une personne qui a toujours eu beaucoup de mal donc, à se standardiser, à suivre les normes, à suivre ses règles, à les comprendre, à les tolérer, à les... Pourquoi faire Et euh, ça, depuis l'enfance, donc ça génère pas mal de problèmes divers et variés. Donc ce, ça c'est des passages un peu nuls et tristes, on va, pas, on va pas y rentrer dedans. Comme beaucoup de gens, bah, je rentre pas dans cette case et comme beaucoup de gens je me dis on peut essayer de, de se décaser tu vois ça serait cool que vous me dites vous en commentaire les préjugés que les gens ont sur vous et euh, pourquoi ils les ont sur vous et ça m'intéresse de ouf euh, parce que je pense que les préjugés sont nuls moi les préjugés que les gens ont sur moi ça ça me fait super mal en fait est ce qu'on peut en vouloir aux gens d'en avoir je sais qu'aujourd'hui je fais un effort de plus plus avoir de préjugés sur les gens enfin j'en aurais toujours en fait j'essaye de prendre tout ce qu'on m'a dit qui était normal et me dire que c'est pas normal donc tous les gens plus les gens rentrent dans une norme sociale plus je me dis qu'il y a un problème. C'est moi je fais l'inverse du truc. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous m'avez reproché ou les préjugés, enfin c'est pas vraiment des reproches, mais c'est des préjugés. Bien que je change, bien que je grandisse, euh, j'ai toujours ce, ce sac à dos de préjugés. Déjà, je tiens à remercier quand même dans tous ces gens qui iront potentiellement en enfer, euh, ceux qui ont dit, il semble que je pense que il semblerait que parce que vous euh, vous regardez mes vidéos, je pense, et euh, du coup vous irez pas en enfer. J'ai décidé que je vous mettais pas avec moi en enfer, parce que euh, vraiment d'autres vous avez été d'une violence, mais genre à un moment je me suis demandé si on avait élevé les cochons ensemble, genre, je me suis dit c'est pas possible genre ces gens euh, ils... Ils ont cru qu'on était. Bah, tu parles pas comme ça en fait. <rire> Genre, jamais. Ne faites pas ça. Après, on me dit oui, mais on a la communauté qu'on mérite. Bah, pardon. <rire> je suis pas sûre là. <rire> Permettez-moi d'en douter. Alors, ok, je veux bien comprendre que des fois, je vous mets en colère et que je vous froisse. Vous êtes pire que moi. Genre, non, mais blague à part, les préjugés, c'est ultra nocif, ultra blessant. Après, je sais que j'en ai eu beaucoup en vrai, mais très peu par rapport à tous les gens qui me suivent. Et je sais que beaucoup m'ont dit, mais ne fais pas ça. Pourquoi tu demandes ça Ça sert à rien, etc. On était très cool. Et euh, d'autres ont. Bah, dis des trucs hyper positifs, donc euh, voilà. <rire> c'est le petit cœur timide. Et aussi, ce que j'ai appris avec l'âge, c'est de fermer ma gueule. Alors, ça se voit pas parce que je suis en vidéo et que je, je vous parle, mais j'ai vraiment appris à fermer ma gueule. C'est très important. Et j'ai aussi appris, si j'ai envie de l'ouvrir, formuler les choses. Ça fait qu'aujourd'hui, je m'embrouille plus du tout avec personne. Oui, c'est votre procès actuellement aussi. De toute façon, il y a des gens qui ont rien mis dans la boîte, mais qui pensent pareil. Donc, vous allez pas en enfer parce que vous ne l'avez pas dit, mais mm, pas sur l'arche de Noël non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vos préjugés que vous avez sur moi, c'est un peu un frisbee. Et le but du frisbee, c'est que ça revienne sur vous. Donc vous lancez le frisbee, vous le reprenez en plein de gueule. Parce qu'en gros, ces préjugés, ça découle de votre personne, de vos catégorisations sociales, de votre éducation, de vos relations, de votre vécu et de tout ce qui est dans votre sac à dos de vie. Ce que vous, vous dites, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ok quand t'es une femme, ça c'est pas ok quand t'es une personne noire, ça c'est pas ok quand t'es une personne blanche, ça c'est ok. Tout ce qui va dans les catégorisations, tout ce que vous allez catégoriser, ça vient de vous. Pas la personne en face, elle a rien fait, c'est vous et vous seul. Genre par exemple, deux personnes peuvent se, compa se comporter de la même manière en fonction de sa couleur de peau, de son genre, de son origine, de sa religion, eh bien ça n'aura pas le même poids qu'une qu autre personne. Et ça à partir de là, mais c'est dingue Du coup, je suis euh, une personne avec une très grande gueule, je suis condescendante, sûre de moi, hôtel... Je, je lève la main vraiment dans, dans la vie en dehors de vous et je, je suis ultra timide, j'ose pas demander des choses aux gens, j'ose pas parler aux gens, je, je suis très mal à l'aise, je rougis très facilement, je frotte mes jambes pendant 45 minutes parce que je suis très angoissée, je suis dans mon coin et je fais beaucoup de blagues nulles, ce qui permet de détendre l'atmosphère. Et plus j'apprends à connaître une personne, plus je vais être euh, me lâcher, plus je vais voilà, hein, détendre le truc, mais je ne suis pas quelqu'un de hyper extraverti. Et ce que j'aime beaucoup euh, quand je suis un peu détendue, c'est discuter avec les gens, d'apprendre à les connaître en profondeur, donc je pose que des questions un peu bizarres, mais euh, ça a l'air de passer. Du coup, les gens qui me connaissent, qui m'ont rencontré, même des abonnés ou qui ont discuté avec moi sur le Discord, etc., à part quand tu me casses les couilles, j'ai pas trop de raisons d'être hautaine ou condescendante. Enfin, je veux dire, euh, au contraire. Il faut me rejoindre sur le Discord, on fait des soirées jeux, et vous apprendrez peut-être à me connaître un peu plus. Après, évidemment, il y a des gens que j'aime pas, et quand j'aime pas quelqu'un, la plupart du temps, bah, si m'en pas, je ne le calcule pas, je suis pas non plus l'abbé Pierre. Voilà, je me focalise que sur les gens qui. Euh j'aime bien en fait. Après, il gens j'aime pas, c'est random, hein. Je dis pas non plus que je suis euh, la personne parfaite, etc. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce que je suis Parce que sur les réseaux, je suis donc cette Léa, la meuf qui parlait de cul et qui parle de politique et société avec une grande gueule, condescendante, sûre d'elle, qui sait tout, qui te fait la petite morale, qui te fait des petits trucs comme ça. Ça, c'est la personnalité que j'ai sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je reste une fucking femme. Et rien que pour ça, je mérite d'être un démon et d'aller en enfer. Et tout ce que je viens de vous citer, tout ce qui, cette image que j'ai sur les réseaux sociaux, elle serait OK si j'étais un homme. Donc on dirait, bah, c'est normal, c'est un homme, il est sûr de lui, il sait de quoi il parle, il a des connaissances, c'est normal qu'il soit comme ça. Le fait que je sois une femme, déjà, en outre qu'il y a tout un panel de choses qui me sont associées, il y a aussi le fait que tout ce qui sort de ma bouche sera toujours moins écouté parce que je suis une femme. Et euh, j'avais pas du tout saisi l'ampleur du truc jusqu'à récemment euh, je traîne avec mes groupes de potes masculins, donc, et je me suis rendu compte que ma voix avait toujours moins de valeur, et toujours moins d'importance, et toujours moins de, de poids, en fait. Et quand je vais dire un truc, on va dire <rire> n'importe quoi, et quand un autre homme va dire quelque chose, ils vont dire, ah ouais, c'est une super bonne idée. Mot pour mot, on répète ce que je dis, c'est une bonne idée, pas quand c'est moi qui le dit. Et j'ai aussi un exemple très parlant, j'ai fait un loup-garou, et euh, j'ai dit, c'est cette personne, le loup, c'était la bonne personne. Ils m'ont dit, bah, pourquoi tu dis ça et je dis, bah, parce que je suis sûre de moi, enfin, je, je, je explique. Et ils ont décidé de m'éliminer. Et quand je leur ai demandé pourquoi, euh, on m'a dit c'est parce que tu as une voix trop stridente. Je, je, je suis meilleure que vous au loup -garou. Oui, je suis un but de moi-même, mais je suis quand même meilleure que vous au loup-garou. Et vous m'éliminez soi-disant parce que ma voix insupportable. Donc vous m'humiliez parce que je parce que je suis une femme. C'est ok. Euh, je dois vivre avec ça tous les matins. Il me semble qu'il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que quand t'es une femme, bah c'est ton statut, hein, tes préjugés, tout ce que tu portes sur ton dos, euh, un un un un, parce que tu te dis que t'es libre que tu l'es. De toute façon, c'est très connu. Les femmes sont connes, hein, voilà. Mais en tout cas, un homme comme moi qui se comporte de la même façon que moi, c'est un homme qui sait ce qu'il veut et c'est un homme qui a des grosses couilles Et c'est marrant parce que la majorité des influenceurs masculins, hein, ils se comportent comme ça. Mais c'est ok parce qu'en fait, c'est banal. C'est un homme, c'est normal en fait. On remet pas ça en question comme je suis une femme, il faut que je rentre dans ma petite caisse de femme, ma petite boîte. Et c'est ça ma plus grosse contradiction, c'est de devoir me comporter comme un homme dans le but d'espérer être écouté. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc lisons vos préjugés de l'enfer. Évidemment, je vous en veux pas, je fais beaucoup de blagues dessus, il y aura une morale à cette vidéo et à cette histoire. Donc on m'a dit, dans la vidéo tu sembles être sûr de toi et on n'est pas habitué à ça. Déjà, plus simple parce que la personne a dit tu sembles. Est-ce que le fait de on n'est pas habitué à ça, de voir quelqu'un sûr de soit quand c'est une femme, maybe, mais je semble être sûre de moi. <rire> Je pense on va dire que je aussi vraiment comme un être humain entre des périodes où je suis sûre de mes convictions et de mes idées et d'autres périodes où on va dire que je me trouve nulle, vraiment, littéralement, comme une, une grosse merde. Je, je suis assez horrible avec ma personne, hein, par contre. Inintéressante, que j'arrive à rien, que je réussirai à jamais rien, le, le paquet, je crois. Et depuis un petit moment, on est plutôt sur la, la, la version euh, caca de ma personne, de ce préjugé qui est plutôt cool en découle. D'autres, du style Tu te crois unique et extraordinaire Ça va pas ou quoi <rire> Genre tous les matins je me réveille en mode ah, Je suis si unique et si extraordinaire C'est dur de vivre dans la peau d'un demi milieux. Je pense que vous avez une image de moi Mais elle est... moi je suis plus à me dire et je suis une pauvre merde, en fait. Et Une pauvre merde, ça n'a rien d'extraordinaire, socialement parlant. Mais dans le sens de unique, est-ce que je suis une pauvre merde unique Je me suis quand même beaucoup questionnée sur le sujet, mais du coup, non, je suis sûre que je ne suis pas une pauvre merde unique. Dans le sens où il bah, y a pas mal de gens qui partagent mes idées, mes convictions, mon avis, en gros, mais de toute façon, tout est politique. J'ai, au passage, en disant que tout est politique, j'ai écrit un article sur mon blog, donc leh.fr, je décidais de le rendre un peu plus politique, du coup, de parler avec vous des notions un peu plus euh, complètes de ce que j'aborde ici on va dire pour un public vraiment intéressé par comprendre le monde et avoir des portes théoriques sur tout ça voilà donc heureusement que je suis pas toute seule sinon ça serait très triste vraiment je je pense que je serais hyper malheureuse mais en ce moment il est vrai que j'arrive de plus en plus notamment avec l'âge à avoir de plus en plus confiance en mes convictions et en mes idées politiques démocratiques et ainsi de suite et ça m'a pris euh, quasi 27 ans de vie de, de réussir à faire ce genre de choses et c'est carrément une bonne nouvelle. En fait, on me reproche de m'affirmer, d'avoir des convictions, d'être sûr de moi sur mes idées. Et là, je pense vraiment que c'est un combat de vous-même contre vous-même parce que c'est chaud, vraiment. Je pense que là, c'est réellement chaud de reprocher à une femme d'avoir des avis tranchés, même si vous n'êtes pas ok avec elle. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir un avis en fait. Et encore moins à une femme, genre ça nous ramène souvent à notre condition de ouais, mais la femme elle est stupide, elle n'a pas à avoir des idées. De toute façon, la femme, de toute façon, ça ne sert à rien lui donner le droit de vote parce qu'elle va voter comme son mari, elle n'est pas capable de réfléchir par elle-même. Et au passage aussi, cette dernière année, donc ça c'est un discours qui a évolué. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent mon contenu depuis longtemps, je fais un gros travail sur moi-même, sur mes idées, sur qui je suis. je Vraiment, je suis passée de... de mais je suis en ce moment en train de recréer des cercles sociaux pendant très longtemps je ai dis oui non on avoir des potes non, moi j'ai pas envie de me socialiser mes potes c'est déjà mes potes etc je pense que c'est totalement faux je pense que c'est super important plus on grandit moins on a d'amis moins on a de cercles sociaux on est de plus en plus seul individuel etc et je pense que ça cause beaucoup de problèmes psychologiques et je pense personnellement. Et j'avais une phase où je disais que ne pas réussir à garder ses potes, c'était être quelqu'un de nul, de mauvais, d'être toxique. Et j'avais une certaine fierté à dire, moi j'ai gardé mes potes depuis longtemps. On change en fait, c'est ok. Il y a des fois, ça va, ça vient. Quand tu trouves des potes avec qui tu es en accord avec des idées, mais comme des idées ne vont pas changer non plus tous les 6 mois, bah, tu vas les garder un temps de ta vie. Mais euh, voilà, moi j'avais une phase où je amie avec des gens. Aujourd'hui, bah ça se scinde parce qu'on n'a pas forcément la même vision de la vie en fait. Et je pense qu'il est important de rencontrer des gens, de se confronter à d'autres cercles, à d'autres milieux sociaux. Et je pense que voilà, il n'y a pas d'âge pour se faire d'amis. La seule chose dans laquelle je trouve du bonheur dans ma vie, c'est l'humain. Alors, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand j'ai travaillé avec des enfants, quand j'ai rencontré des gens, quand j'ai travaillé en tant que bénévole, le contact avec les autres, c'est la petite, la petite lumière dans mon cœur. Il y a aussi un préjugé autour de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu te penses plus intelligente que les autres Car moi, oui, et je m'en veux direct. Ben évidemment je, je suis au potentiel intellectuel donc je me mélange pas avec les gens là. En fait ça me donne à la fois envie de rire mais à la fois envie de pleurer. Et si être intelligent c'était accepter la différence physique et cognitif Qui sommes-nous nous pour dire à quelqu'un, toi, t'es un imbécile. Encore. suis toujours métigée entre le rire et le pleur. Je m'aperçois surtout que tout ce qui sort de ma bouche, encore une fois, n'a aucune valeur. Du coup, c'est un peu ça qui me donne envie de pleurer. Et que du coup, les gens s'en foutent de, de ce que tu peux dire en retient chez, chez quelqu'un euh, que ce qu'on a envie de retenir. Tout ce qui, que je dis, toute cette vidéo sera interprété de différentes manières. Même quand vous regardez un film avec votre BFF, bah là, vous n'interpréterez jamais ou vous verrez jamais le film de la même manière. Et, et je sais que ce préjugé vient surtout d'un autre préjugé qui, qui est donc ce côté sur moi et ce côté de... On a l que je sais tout sur tout ou que j'ai raison quand je parle entre vous et moi vous vous doutez bien euh, que je parle que de ce que je sais et je, je parle pas beaucoup de choses je parle que de sciences humaines mais vraiment sincèrement je pense pas euh, avoir raison enfin je pense même pas qu'il y ait une question d'avoir raison ou tort je, je sais même pas ce truc de ta raison t'as tort et a pas de raison ou tort mon avis personnel c'est pas le seul et l'unique il n'y a pas qu'une seule façon de faire il n'y a pas qu'une seule chose à faire et je le dis tout le temps je me sens pas meilleur que quelqu'un d'autre je me sens pas plus intelligente que quelqu'un d'autre genre chacun gère ses relations comme il le veut moi dans mes vidéos ou même sur mon Instagram, je ne suis pas là pour juger. Après, voilà, encore une fois, c'est ma vision à moi de la vie, de l'amour, des relations, etc. Je ne suis pas là pour vous imposer un point de vue, mais juste vous ouvrir une nouvelle porte. Moral de l'histoire, qui sommes-nous, nous, pour juger ces gens que nous trouvons tant détestables Sur ma ligne de course, on ne bâche pas l'autre. Donc, dans mon ouvrage, on ne bâche pas l'autre. Je souhaite encore une fois vous rappeler que je ne jette la pierre à personne. Et encore une fois, je suis en train de prêcher des combats parce que je ne pense pas que les personnes qui pensent ça regardent réellement mes vidéos. C'est la preuve que ça sert à rien de se justifier. Mais à la fois, vous avez appris plein de choses là. Donc, on peut juste justifier en faisant de L'apprentissage. Quand je parle, j'ai l'air un petit peu toujours condescendante. Je sais pas, c'est ma façon d'être. En vrai, là, je suis en train de lire vos préjugés, donc je le suis un petit peu. Je l'avoue. Quand vous venez avec un pic en fer me taper dessus, ne vous attendez pas que je sois en mode. La personne a une journée difficile, je pense. On se renvoie la balle. C'est bon jeu, c'est bon joueur. Dans le débat, ça se passe comme ça. C'est un petit peu condescendant. Voilà. Si vous mettez une tarte à quelqu'un derrière la tête, vous devez vous attendre à recevoir une tarte derrière la tête. Si vous ne supportez pas d'avoir un débat un peu musclé avec quelqu'un, ne débattez pas. Et c'est totalement ok. J'ai vraiment un point d'honneur à mettre et à écouter les avis divergents des miens, dans le sens où euh, je, je lis, je documente, je regarde des vidéos YouTube de youtubeurs qui sont controversés à mort parce que euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue en face. Par exemple, je euh, suis féministe et j'écoute des, des vidéos de personnes hyper sexistes. Je suis très socio mais je lis au taquet aussi tout ce qui est économie. Euh, je confronte un peu tout ça pour essayer de trouver un juste milieu parce que je pense que chacun a ses billets, chacun a ses trucs, etc. Dans le sens inverse, il est vrai qu'il ok de pas débattre avec tout le monde. Genre, il y a des gens avec qui ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien de prendre ce temps. Quand euh, je lis, je documente et tout ça, je vais chercher de moi-même des avis divergents du mien. Donc je le fais avec un mood où je suis prête à entendre des choses qui vont me crisper. Je suis prête. C'est mon intention, c'est ma démarche. Personnel. Mais quand on vient un peu sorti de nulle part, notamment dans mes DM, m'imposer un avis alors que je n'ai absolument pas demandé un avis, c'est non. Par exemple, moi je ne pop pas dans vos DM pour vous susurrer des choses qui vont vous fâcher. Vous faites la démarche de cliquer sur une vidéo YouTube qui va potentiellement vous fâcher. Vous êtes consentant, vous avez fait play et vous êtes en accord. Il y a une notion de consentement dans cet avis que vous écoutez. Et c'est aussi une des raisons principales pourquoi je vous dis de mèche émotionnel et euh, l'ego ici. Parce que bah, quand vous écoutez mes vidéos, il ben, faut être prêt. Et c'est une sorte de consentement, de gage de consentement que je vous fais signer. C'est parce que dans le fond, je suis vraiment un petit chat encore une fois. Je, je suis très euh, sensible je, et je, je prends de plein cœur les, les choses. Je ne le montre pas. Ça m'a joué des tours dans la vie parce que du coup, on se dit oh, « Ouais, l'effort, ça va passer. » J'encaisse. Des fois, je, je me trouve horrible. Vraiment, dans, dans qui je suis, dans mon comportement. Mais à la fois, c'est compliqué aussi de l'intérieur à vivre. Parce que bah, j'ai beaucoup de haine et de rage. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette colère envers l'humain. Et le fait que je ne supporte absolument pas l'injustice. Et du coup, cette haine, rage et tristesse, ça m'a beaucoup détruit pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'apprends à la canaliser, à la compenser. Je m'en suis servie. Pour comprendre le monde, reprendre mes études et comprendre les questionnements que j'avais sur le monde, les injustices, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, de bonnes ou de mauvaises émotions à avoir, il y a juste des émotions que tu as et qui sont liées à des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles plus, qui ont été faites pendant des phases où tu as été modelé en fait. En Après, fait, je pense qu'au fond, mon noyau, c'est de la tristesse, ça remonte en colère parce que bah, j'ai pas appris à exprimer ma tristesse. Souvent, quand je suis en colère, c'est parce que je suis profondément triste, mais comme on m'a dit de pas pleurer, bah, la colère c'est ok, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, je ne suis pas forcément plus heureuse qu'avant et moins triste, mais en tout cas, je pense que je suis un peu plus en paix avec qui je suis et avec tout ça. Aujourd'hui, donc, j'ai aucune certitude sur rien et j'avance à tâtons avec ma personnalité et mon caractère parce qu'à la fois, on est dans un monde où on n'a pas le choix. C'est un peu marche ou crève, en fait. Si tu n'es pas fort comme ça, ben, tu faible. Et si tu es faible, ben on te chie dessus. Et je trouve ça... Horrible. Parce que là, on vient en délire quand même un président qui a un programme de plus en plus individualiste, où on méprise clairement autrui, où on méprise clairement les plus faibles, où on méprise ceux qui sont dans le besoin. Et indirectement, ça nous impacte tous individuellement. Je sais pas si vous avez regardé le débat politique... Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le président, il est quand même tout ce dont vous me reprochez. Et donc réellement, mon plus gros paradoxe, c'est pas d'aller à la salle de sport dans l'objectif d'avoir des grosses fesses, ce n'est pas de me maquiller, ce n'est pas d'avoir un extérieur féminin. Ce qui me ronge, c'est qu'en tant que féministe matérialiste, et donc être féministe radicale, et de devoir me comporter comme ce dont je me bats au quotidien. Parce que encore une fois, on est sociabilisé à être des gros connards. Et pour t'en sortir, bah, tu dois être rationnel. Et du coup, déshumaniser. Parce que si tu commences à faire trop de social, bah, tu pourras pas grimper sur l'échelle de la réussite. Parce que euh, c'est tout seul que tu le fais. Tu n'as besoin de personne, tu te fais par toi-même. Tous ces trucs-là, c'est un petit poison pour moi. En tout cas, c'est ma vision du truc. Vous en faites ce que vous en vrai je plaide évidemment non coupable pour les crimes qui me sont assignés et je trouve que ces préjugés sont injustes et à la fois sexistes puisque bah, je suis pas sûre qu'on les aurait reprochés à un homme encore une fois évidemment il y a des gens qui vont dire mais si moi je le reprocherais aux hommes et tout ok mais du coup j'ouvre une autre question parce que j'ai réellement besoin d'avoir votre avis je sais pas du tout où me situer sur ça du coup on fait quoi pour se faire entendre en fait on fait comment quand on est une femme parce que j'ai remarqué que les filles qui sont mises en avant politiquement ou même dans les débats dans les trucs télé etc c'est toujours des filles qui respectent les normes sociales. En fait, on leur donne beaucoup plus de paroles. Du coup, on fait comment pour être entendue sans suivre ce moule Bah, du coup, dès qu'une femme politique est un petit peu dans l'émotion, qui a un petit peu avec son cœur humain, bah, en fait, on l'attaque. On dit, elle est hystérique, tout ça, en fait. On dit, bah, qu'elle est émotionnelle. Et surtout, du coup, la grande question, c'est comment faire le poids en tant que femme dans le débat sans reprendre les codes masculins C'est la, la, la grande question, actuellement, dans ma vie. Du coup, j'essaye un petit peu de trouver ce juste milieu et de vous donner le contenu le plus humain et le plus honnête possible. Je ne gagne pas d'argent sur vous. Et il y a des gens qui font des dons sur mon Utips, et merci du fond du cœur parce que ça m'aide à financer mes vidéos, etc. Mais euh, j'essaye vraiment de faire un contenu avant tout avec mon cœur, même si bah, des fois ça, ça peut vous froisser. Je formule vraiment au max, je fais attention mais évidemment je sais que ça froissera toujours un petit peu de gens quand même parce que bah, je peux pas tout contrôler non plus. Et j'essaye vraiment de ne jamais vous blâmer individuellement et je ne vous demande absolument pas d'être ok avec moi. Vraiment, personnellement je m'en fiche, ça change pas ma vie que vous soyez ok ou non. Je vous demande vraiment de vous confronter à des avis différents du vôtre, que ce soit les miens ou pas forcément les miens du coup. Le but étant encore une fois de faire germer des petites graines et surtout que vous arrêtiez de vous blâmer individuellement pour des choses que qui, qui, bah, qui vous dépassent en fait souvent. Mais aussi et surtout vous sensibiliser à comprendre aussi euh, les gens qu'on pousse à détester. Je crois que c'est là où il y a le plus de confrontation entre vous et moi. C'est quand je parle des combats des minorités parce qu'on vous a tellement éduqué à détester ces les gens, détester par exemple les gens gros. Être relativement bien avec les autres et avec soi-même, c'est déjà énorme. Et évidemment, oui, je continuerai à me battre pour mes idées et pour me faire entendre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end.